Et <rire> ah j'ai pas de masque à gaz euh, Je sais plus ce que j'attendais. Et ouais, je trouve que c'est ceux qui vont hein, qui sont bien longs. En fait, c'est ça. Les, les, les trucs que je trouve stylés, c'est tout normal, sauf là, là, bien long. Un, genre, un truc, genre Comas. J'aime bien. Vous avez vu le monstre, chat Ah, je peux pas le cacher partout. Ah, je suis désolé, chat. Vous, vous avez vu le morceau de viande. Allez, go 哇 wow. Et la non Oh le joueur Game Boy par excellence Ça joue bien là dans cette partie les gars. Y a du joueur un peu. Ok. Mais mec, tu peux. T'as. Tant mieux que ce soit arrivé, ça. Oh là là. Merci Delia Dark pour les 5 sub gifts. T'as un propre le tracking. Comment t'as voulu me niquer la gueule Moi je suis un vrai ratel les gars, tu me tires dessus je vais me venger La dernière fois qu'on s'est croisé avec Kigou je l'ai exécuté Je vais devoir le réexécuter devant tout le monde là Alors je pense qu'il a appris de ses leçons Des fois, les règles, obéissent à des règles. Mais mec, pourquoi oh, tu meurs pas Mais, mais, ça, tout le monde se rend compte que c'est impossible ce qui vient de se passer. Oh là là. Mais c'est faux. Et, et même la paralysante, elle doit paralyser à cette, cette distance. C'est quoi cette paralysante qui paralyse pas Il veut un v1 au point. Dites-lui qu'il n'y aura pas de 1v1 au point et que je vais l'exécuter ce bâtard, c'est tout. Non, non. Hum. Elles sont pas incroyables les armes que j'ai hein Oh... Non Non Non Non Non, non, non, non, non Non On va faire un V1 normal Mais... Kigou, laisse-moi tranquille, je veux pas de 1v1 point, je veux qu'on se tue avec des armes ou que je t'exécute. J'ai dit aux gens que je t'exécuterai, du coup je vais t'exécuter. Tu vois ce mec là qui est là, Kigou. Merde. Hop, hop, hop, hop, hop, hop. Et je te, je te vois me regarder là partout. T'as pas bientôt fini Je te vois, vicieux, va, va te branler ailleurs Je te jure, quand il me regarde, j'ai l'impression qu'il regarde un anti-chat Je vous le dis comme je le vois Avec ses petits yeux mesquins là Il reste 4 personnes, mais c'est fini, mais ouais mais forcément Forcément T'es vraiment venu me chercher ici Tiens, je t'ai foutu para. Je te mets ça Je prends ça, je te laisse Mais non, mais Kigou Il allait le tuer Bordel Logiquement il y a un mec là dedans Et toi tu devrais arriver par ici comme une fleur Je vais le regarder passer quand même Histoire de lui dire coucou Comme si c'était un coureur du tour de France Ah t'as pris le Ah du coup on est plus que tous les deux tu... Putain tu sais pas Tu sais même pas savourer les choses Les bonnes choses de la vie Bordel Mais oui, j'ai bien compris. Je sais que t'as pas envie. Je, tu veux pas affronter mes paralysantes. Je vais t'exécuter devant tout le monde, gros. <rire> Putain, mais il veut trop. Ouais. Vas-y, c'est bon. Mais <rire> ah j'ai pas de masque à gaz Fils de pute Reviens là Non, non Oui Non, oui ça part bien, ça part bien ça part, bien, ça part pas bien, ça part pas bien, ça part pas bien. La revive, la revive. Non, arrête, arrête. Ah, ah, ah. GG. Oh putain, il a quand même gagné large. Il restait encore trois patates de mon côté. Et maintenant, chat, faisons preuve de fair play. Tu vaux pas plus qu'Apollo Creed T'es une merde Enculé Gros fils de pute Va te branler sur des entailles Kigounine